à la famille avec plaisir nous entrons K.O. pour capable de boter bahou une nouvelle émission est-ce que tout monde est en forme nous saluons tout le monde tout le monde qui est à l'étranger et puis nous avons dit bon courage les gens qui sont en haïti bon courage parce que ben année 2021 ils ont en pile problème nous espérons que 2022 qui est venu et eh bien les capables de boter un petit soulagement mais écoutez pas il me dit non que et me souhaitait que et eh bien 2022 a entré pour le jeune noir à 200 k ouais on est à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 Thériel telus qui a même posté cette information disant, m'pas de choisi la gay image là. Moment m'pas de partager information. Mais m'pas de ok? C'est monsieur qui t'a l'hôpital là. Les victimes y ont un accident de circulation. D'après l'info m'jouen dans mi-temps yo, monsieur c'est un cerveau dans la base de la pli ya. volant camion li bien. Puis, fort camion qui détourne, c'est monsieur qui t'a conduit yo. Montez avec yon grand ravine toujours d'après information, nous joignons. Nous cité Teriel el Actuellement, les agents PNH, ils ont même qui le connaît, qui ont pris le régler avec lui. Nous avons avec plus de détails sur tout le roi. Ils ont pris le avant longtemps. Patience, moi m'en en pile. Bref, TT, lui-même, mettez information sur si là. Mais écoutez, il y a d'autres informations supplémentaires parce que y a qui voyait en autre photo pour moi.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 en pile il y a dans la République, faut me tout, la police lui-même tout l'a fait, il travail en bas en bas. Par exemple, si je prends une dernière bataille qui a et avant-hier, en date du 14, je crois, la police qui a pété balle avec Negno zone juste avant l'arrestation. Jeunesse, après, après, je crois, après l'arrestation, il faut a dire que y a Mais celle un policier est tombé, elle a fait plus écho. Vous comprenez mais soit, prend dans le dernier moment, ça on a affrontement qui gagne. Dans pile, le monde tout. On prend Donc, en tout cas, en pile, le monde bat bravo la contentement pour. Coup de filet, ça, la police fait. Mais, on nous a fait quoi que qu'elle était allé dans l'hôpital Dikini. Hum, t'es charge qui sale d'alpé d'y'n en zone, ça? Est-ce que pas gagne l'autre hôpital Mais, depuis qu'elle est arrivé pour y'a bon petit point, pas gagne qu'a qui a fait ou était en vie. Bref, peut-être nous sommes capables de venir dans l'autre émission pour nous baou plus de détails. Citoyen qui voyait deux photos, deux photos. Photo côté que les montrait deux machines. Machine, ça y est, apparemment, ils sont stationné quelque part. y un camion Jack. Et puis, il m'a dit que, ouais, camion, ça y est, qu'on là, Fontamara. C'est prendre, prendre, et puis, alors, c'est un camion. C'est un camion, c'est pas deux. Et mon dit que, font Fontamara, oui. Des Pour le camion, encore, et Fontamara, apparemment. Je ne sais pas quoi, c'est un... Quand Ravine, on c'est un village. Parce que si le camp est font et l'information a circulé comme quoi, c'est un gars armé, illégal, qui mettait main sous camion ça, eh bien, n'a dit tête non qui ça. Il y a vidéo qui est très virale sur Facebook et même sur YouTube. Moi, j'ai la vidéo à plusieurs reprises. Et finalement, c'est un kidnapping raté au niveau de l'avenue. Martin Luther King, kidnapping raté, puisque, eh bien, il y a des gens qui sont là. Les citoyens qui là pour lever, apparemment, ils apparemment une défense. Parce que, nous avons un pradois, et un citoyen qui, lui-même, est à quelques pas de là, qui descendent qui pète les balles. Et puis, ils là la train Donc, les haïtiens ont commencé à être grands, les haïtiens ont commencé à frapper. On regarde des vidéo ça ensemble. C'est pas ça Monsieur, il y a un peu. Je a un peu. un peu Donc, je un de Qu'est-ce que tu fais là? Tu madame, me ne pas de la mouille, oui? un peu Qu'est-ce que tu fais là? Get tombate avec toi. ça, Non, on se machine nous à toi. Non se machine nous à machine machine nous à toi. On se machine nous à nous non c'est là Toi, tu pas se pas pas. on pas pas. C'est pas Tu passe C'est Ça non. Mais tu as tu as tu as fait dire nom mais tu as tu mais je dis à la fin de nous tout, la police marre en pile nègres. En pile jeune garçon, nèg qui gagne âmes sou yo. Mais les nèg qui a pas marché avec âmes illégales. Mais que la, la police fait ça, c'est une manière pour capable gérer la question des non. Bataille contre bandit. Mais, gon bagay pour comprendre. Game yo arrête, c'est de neg qui des âmes, ce c'est pas pour voler. Attendez bien, oui. La police n'a bon droit, oui, parce que ou pas, qu pas marché de marcher avec zam illégal. Mais, c'est le nec qui avec fait ou non, mais là. Si on voit mal monté, eh bien, pour le mettre des trois bagages en devant ventre lit. Eh bien, quand il y a arrestation, yo, bon, bah, on est peut-être, et nec qui a prison, ou bien, bon, si au légal, bon, si y'a légal, y'a pas arrêter. Mais de toute manière, la police a cherché à ramasser quelques examens légal parce que, yo, que pour décembre, semaines passer bien, une série de zones. Bref. Eh bien, euh, pas oublier me dit non, on une émission pour me venir avec les sous question bah jeunesse là parce que le dossier ça, il une pile version là-dedans mais on euh, va le quitter nous avec euh, une déclaration d'une vingtaine de minutes parce que c'est deux personnalités qui ont pris la parole à l'occasion de a une cérémonie graduation 31e promotion la police nationale dans l'école dans l'académie police là. Eh bien, il faut nous dire il y, a un il y a environ 131, comme ça. Il y a 400 garçons épiques. Eh bien, Mounsayo pour renforcé la police. Il y a le bataille contre Bandi, Il y a petit Eh bien, la police a dégagé le quand même. En tout cas, euh, il y a le commandant AI de la police nationale, France LB, qui a pris la parole à l'occasion. Et puis après, il y a venir avec euh, un discours Ariel Henri. riant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 Pour un engagement que nous prenons, surtout dans le dernier moment, ça dans le combat contre bandits. Ça va, ont l'espoir à la population, que ça va changer. Nous demandons populations, population en collaboration avec Supol dans le combat difficile, ça. Jouer aller, notre travail pour changer conditions de sécurité pays à améliorer chaque jour. Nous croyons dans mariage police-population, un mariage police-presse, le mariage tout acteur en un secteur politique, économique, société civile en général, capable de mettre le pays sous le chemin de stabilité et de développement. J'adresse enfin mes plus vifs remerciements.